Hey, salut gang, c'est Winman. On est rendu avec deux semaines de floraison avec mes 4 wet panties qui sont finalement quatre femelles. Les quatre vont me donner de belles, belles cocottes. Je suis vraiment, vraiment content, chanceux, aucun mâle. On sait que c'était des graines de, de cannabis naturelles, régulières, pardon. Donc régulière ça peut être mâle ou femelle, mâle ça donne des petites boules de pollen, des petites poches de pollen, on n'en veut pas, on veut des cocottes. Donc la Spider Farmer SF1000 fait très bien son travail. Tout de suite après cette vidéo, je vais tout trimer le bas, comme on a fait avec la première grow, pour redistribuer l'énergie euh, euh, le plus possible aux, aux tiges qui vont rester. Donc euh, les nutriments vont euh, très bien circuler et toutes les tiges là, qui n'atteindront pas la lumière, euh, ça va donner des petites cocottes popcorn. on n'en veut pas, trop difficile à trimer les cocottes popcorn. corn, mon scrog euh, travaille très fort, j'ai vraiment l'eau penché les tiges là, Regardez ça ici là, ça se croise en faire encore ici, Et, comme ça, là ici on peut peut-être le tasser encore mais, hmm, comme ça. vraiment vraiment content de ma grow, 4 femelles, c'est incroyable, euh, j'ai vraiment été chanceux, donc c'était vraiment une petite vidéo, de, du résultat de mes plants Wet Panties de BDK génétique Blue Dream King génétique et c'est Root Base qui m'avait donné ces graines de cannabis là qui s'était procuré chez BDK génétique ils ont vraiment eu un bon stretch quand je les ai mis en floraison là. Euh, ils n'ont pas doublé mais je les ai tellement tellement passés sur Scrog que je me demande s'il aurait pas augmenté au moins d'un tiers. Euh, j'ai vraiment donné de l'eau plus adéquatement. J'ai vraiment euh, donné moins d'eau et c'est la bonne façon de faire. J'ai attendu euh, que ma terre soit plus sèche que ma première grow. À ma première grow, j'ai vraiment euh, peut-être surarrosé. Puis J'avais un bon feeling que dans ma première grow, euh, le stretch n'aurait pas été aussi euh, grand, puis c'est ça qui est arrivé. Euh, le stretch a vraiment été seulement de 6 pouces dans, mon premier, dans ma première groupe. Mais ces plans-là, là, vraiment, euh, je me demande s'ils n'ont pas poussé d'un bon 10 pouces, si pas, euh, si c'est pas 12 pouces, si c'est pas 12 pouces. Donc, euh, on va voir là, ce que ça va donner pour les cocottes, est-ce que ça va continuer de grossir. On est seulement à la deuxième semaine de floraison. Je pense que oui. Les quatre sont pareils. Wet Panties. C'est quoi du Wet Panties? Blueberry French Toast. Avec du French Panties. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Déjà deux semaines de floraison, 15 jours, meilleur moment là, pour couper tout ce qui est en bas la lumière je l'ai mis à 100% donc euh, ça peut pas aller plus fort que ça une fan pour la circulation c'est sûr que si on a 2 3 4 fans toujours mieux toujours mieux j'ai aucune fan là, no, euh, le bas il y en a beaucoup qui aiment euh, la circulation en, en bas euh, mes fleurs, mes, mes feuilles sont un peu là, euh, vers le bas, il manquait d'eau. Je les ai arrosées là, il environ une heure. Donc ils ne sont pas en pleine forme, mais euh, c'est juste qu'il manquaient d'eau. Et puis ils vont redevenir très très euh, solides, euh, droits, les feuilles euh, vers la, horizontale, légèrement euh, vers la lumière. Donc, là ils sont un petit peu euh, faibles vraiment hâte de goûter à ça. Ça va être la première fois que je goûte à euh, des wet panties. Alright, je t'adore. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.